fellow countrymen, hear me shout. I've got the whole thing figured out. Get a little, get a little Got the whole thing figured out. Get a little, get a little Donc nous pour cette semaine on, a, on est vraiment sur la construction de radeaux, c'est la thématique, thématique du camp. Donc dans la construction du radeau on a prévu plusieurs étapes. Il y a une étape de, de plan où on est sur le format papier, il y a une étape où on a construit des maquettes. Nous on a plus fait sur le format papier et après on a, après on a poursuivi dans la réalisation ben, concrète des, des radeaux. Euh, une fois qu'on a construit les radeaux, on a pu les, les tester sur l'eau euh, et ensuite on a aussi prévu des activités à côté où c'est euh, découverte du patrimoine de Château-Gontier. Donc là on va aller cet après-midi faire une présentation euh, dans, la, dans la commune avec des petites questions sur le patrimoine. Donc on, on essaye d'organiser planifier un petit peu la journée avec les différents horaires. Donc en commençant le matin par exemple sur euh, bah, une petite mise en train pour les, pour les enfants et les jeunes pour les dynamiser un peu, on fait une présentation de la journée. Un rappel des règles de vie aussi euh, qu'on a construites euh, euh, avec les enfants. Donc, euh, ils ont fait un petit slogan sur un objet qu'ils avaient dans une malle et ils ont construit les règles de vie comme ça en début de séjour. Et euh, donc après voilà, on leur présente la journée et puis on part sur les activités. Et euh, donc euh, souvent entre midi, euh, entre 10h et midi. Après ils sont sur le temps de repas. Après on recommence l'activité plutôt vers 14h30, 16h30, parce qu'ils ont un temps calme avant. Et puis bah, après ils ont le temps de goûter, après on part sur le temps de vie de tribu ils et puis après on a le, le temps de veiller. On a tout d'abord fait plusieurs réunions avec les animateurs avant de, avant de commencer avec les jeunes. Donc on savait à peu près vers où on voulait aller. On a un objectif à, à atteindre, que tous les enfants puissent être sur un radeau et puissent, puissent naviguer sur, sur la Mayenne. Après, toutes ces activités-là, on les construit avec les animateurs, on les prépare, les objectifs, mais c'est aussi avec les enfants, avec les adolescents, euh, c'est avec eux qu'on qu construit l'activité. Euh, du coup on se fait un point pas forcément tous les soirs avec les animateurs donc euh, une fois que les enfants sont couchés on le fait euh, souvent aux alentours de, de 23 heures et euh, sur ce temps là en fait on voit, on fait un bilan rapide de la journée euh, donc euh, voilà ce qui a été ce qui pourrait être amélioré euh, ce qui était plutôt positif euh, vraiment négatif après euh, bon, c'est rarement le cas mais enfin euh, voilà on fait, un bilan de, on fait un bilan de la journée et puis euh, après l'idée c'est de construire les, la, la journée ou plusieurs journées euh. On a construit le radeau, euh, ouais. on a recouvert de planches pour qu'on euh, puisse euh, monter dessus. Alors, voilà. On a caché euh, des bambous avec euh, des chambres à l'air euh, en dessous et puis là on le décore pour qu'on sorte. Euh, et ah, donc, pas de allez, après on va le mettre euh, à l'eau. responsable de la, de la base de loisirs Franca là, sur Château-Gontier, c'est plutôt un rôle de coordination, euh, coordonner un peu les différents centres. Là Cette semaine, on a quatre centres, donc on a différentes tranches d'âge, on va on à peu près de, de 7-8 ans jusqu'à 13 ans. Donc L'idée, c'est de coordonner un petit peu tout ça, puis de faire vivre le projet, euh, donc le, le projet éducatif des Franca, qui est le projet éduqué pour demain. Qui est, qui est un projet qui avait été validé il y a quelques années, et de faire vivre aussi le projet pédagogique qui est propre à cette, à cette base de loisirs, où bah, sur, dans ce projet pédagogique, il y a quatre, quatre objectifs principaux. Il y en a un qui est autour de tout ce qui est patrimoine, donc avec des rallyes dans Château-Gontier pour découvrir un peu le patrimoine de Château-Gontier. Il y en a un deuxième qui est autour de, bah, des activités scientifiques avec, euh, donc avec les radeaux. Donc on a notre tante Régie qui est, qui est derrière avec tout le matos de de radeaux, donc on a à peu près une trentaine de bidons, on a toutes les planches, on a de quoi faire jusqu'à 6 radeaux, donc l'idée c'est de coordonner aussi un petit peu cette activité-là pour que tous les groupes puissent fabriquer un ou deux radeaux en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont On a un autre objectif pédagogique qui est autour de la participation des enfants et des jeunes, donc ça on le fait plutôt vivre sur le... un temps qu'on a appelé la vie de la tribu, donc qui est de 17h à 20h à peu près, 19h30-20h où bah là les enfants mettent en place un bar, mettent en place euh, une poste. Ils ont même fait cette semaine un salon de massage où euh, voilà, ils avaient des tickets, ils avaient un bon pour, pour pouvoir aller euh, faire un petit massage. Euh. On a euh, un stand de confiserie, un stand euh, euh, épicerie où ils peuvent acheter des petites épices pour pouvoir agrémenter leur repas avec ça. On a une bibliothèque, une ludothèque et c'est les enfants qui sont euh, en autonomie là-dessus. On a un quatrième, euh, quatrième euh, objectif pédagogique qui est autour euh, bah, du l'éducation, l'environnement et donc plutôt en tout cas sur bah, tout ce qui est tri-sélectif et euh, donc on a un objectif pédagogique là-dessus. Donc euh, pour moi le rôle d'un animateur avec un groupe, euh, groupe d'adolescents, c'est de pouvoir être euh, initiateur de projets, leur, euh, leur donner des idées, euh, écouter les idées qu'ils ont à proposer aussi et ensuite euh, essayer de faire un, un mélange de tout ce qu'ils ont à proposer, tout ce que nous on peut leur apporter en plus pour qu'ils euh, qu s'approprient le projet et qui puissent aller au bout, de, au bout de leurs idées, leurs projets. On est beaucoup sur euh, préparation des, euh, des repas, vivre ensemble, donc les, les jeunes qui doivent faire des activités ensemble, des jeux, euh, tout ce qu'à peu temps libre mais animé. Euh, donc, on avec un banc là-bas et on voulait faire un trou pour mettre nos pieds dans l'eau. Alors sur les questions de sécurité, les questions techniques, euh les contraintes et les choses qu'il faut faire attention, bah nous on est sur une activité bricolage où voilà, on va utiliser des fois la visseuse, on va et, et, utiliser des fois des, des scies aussi, des choses comme ça. Donc euh, nous on est vraiment sur le parti pris aussi de les accompagner à utiliser euh, les différents outils. Donc euh, bah, ça passe pour bah, comment on utilise une visseuse, comment faire attention aussi pour euh, à ne pas faire euh, exploser le, le, le, le forêt ou l'embout. Euh, ça peut être aussi comment on utilise une scie pour ne pas se blesser, on met deux cales de chaque côté et puis on, on met la main assez loin et puis du coup on, on, on sécurise et on leur apprend à utiliser les outils. Quoi. Après sur le côté sécurité, euh, c'est aussi euh, le fait, euh, bah, voilà, moi j'ai le, le diplôme de surveillant de baignade, l'USB, pour pouvoir les encadrer et pouvoir les accompagner aussi sur l'eau, euh, sur la Mayenne avec les radeaux. Quoi. Donc euh, après on prend des gilets de sauvetage, on prend des pagaies, euh, on met des kayaks à l'eau pour intervenir rapidement. Donc on sécurise un maximum, et puis c'est un enfant pour 8 pour les plus de 6 ans avec un SB qui est dans l'eau. on est sur Là c'est le cadre de la législation jeunesse et sport qu'on respecte par rapport à cette activité qui est spécifique. Après sur le côté sécurité aussi, c'est le côté sanitaire aussi, où on est vigilant. Et moi mon rôle aussi en tant que directeur, de en tant que responsable de la base de loisirs, c'est de vérifier aussi au niveau sanitaire que les frigos soient en température entre 0 et 3 degrés, que la, la nourriture soit, soit bien conservée, voilà. En tout cas les groupes ne, ne, ne, ne font pas n'importe quoi et que globalement ça se, ça se passe bien. Après moi je suis aussi en relation de, de conseil et je, les, et je les aide aussi plutôt là-dessus. sur les radeaux et puis on avait le droit de nager on a fait des courses on a navigué et puis à un moment il y a eu un problème de poids alors il y a un bouc à coller qui a coulé ensuite euh, tout a coulé alors on est venu sur des bouées il y a des bambous qui se sont barrés et... ouais. <rires>